Lorsque j'ai rencontré Émile et Kim séparément pendant les auditions d'Un été en France, j'ai tout de suite su qu'ils étaient faits pour s'entendre. Même si tous les deux avaient une virtuosité classique indéniable, il était évident qu'ils devaient partager pendant la tournée leur passion commune pour l'improvisation. C'est bon C'est bien, ouais. ça me va très bien.

Alors, Emile et moi, on ne se connaissait pas et euh, du coup, c'était une belle rencontre parce que lui aussi, il aime beaucoup le, le jazz et improviser de manière générale. Donc, euh, donc Gauthier avait trouvé ça intéressant de, de, de, de nous mettre en duo. Et effectivement, on a, on a passé des, des répètes aussi à, à improviser un peu, un peu librement comme ça, c'était très sympa. Donc, euh, donc voilà, je suis content d'avoir fait sa rencontre.

chance de rencontrer Kim très tôt. Son professeur Michel Marie me l'a amené et c'était un petit garçon de 9 ans qui improvisait déjà complètement naturellement et qui jouait déjà des œuvres d'un certain niveau. C'est toujours un bonheur de travailler avec lui parce que d'emblée j'ai découvert cette spontanéité extraordinaire.

Hey. Ah ouais, non, ça c'est de très, très, très bon niveau. Évidemment, il a une oreille hors du commun, une mémoire musicale exceptionnelle et une intuition musicale qui est complètement extraordinaire. voilà Tu vois, partout, partout, partout ça marche bien quand tu le dessines comme ça. Ouais. Qui m'a toujours été improvisateur, c'est là où il est complètement libre.

Un jour, il nous a montré pour la première fois un tout petit peu de jazz, on était stupéfaits, et on s'est rendu compte que c'est quelque chose qu'il écoutait énormément, et donc il s'est amusé à reproduire, y compris le jazz le plus virtuose. Mon travail a été un petit peu ingrat d'une certaine façon, puisque j'ai dû être celui qui a, qui a dû en permanence essayer de cadrer ce talent brut, et en même temps surtout de ne pas tuer cette petite flamme tout à fait exceptionnelle.

Lorsqu'avec Kim et Emile nous sommes arrivés à Éther, Bruno Ficheux, le maire de la ville et son adjoint Dorothée, nous avaient réservé un accueil des plus émouvants. Merci de nous accueillir. Oh. Génial Incroyable Et vous avez quel âge

Mais ce soir, là, on dépasse très largement les frontières de la commune. Il y a des personnes qui viennent 300, 400 kilomètres. On a vu des gens qui venaient de Sologne, de Paris, de la Somme, de l'Oise. Ça nous a stupéfait. Et quand on a vu que voilà, l'été était arrivé, le nom de la tournée, Un été en France, c'était vraiment l'été. Voilà, Tout est parfait. Parfois, toutes les planètes, elles s'alignent. la planète des terres, elle est venue s'aligner juste comme il fallait. C'est génial, cette scène,

un un truc on va avoir le coucher du soleil d'ici une heure. un grand moment pour la ville d'Ether, on s'en souviendra. Je pense que pour la population, c'est pour les hétéroises, les hétérois, c'est une grande fierté qu'un événement de cette qualité puisse se dérouler ici. Et j'en mesure. j'ai l'impression, à l'instant T, toute la... tout le poids. Je suis content Bien.

Côté du parc municipal, la ferveur de son public et l'accueil si chaleureux de Bruno et Dorothée, tout était réuni à Ether pour que nous vivions avec Kim et Émile un moment vraiment magique et exceptionnel. Et puis, et Bonne suite, on va, suivre, on va suivre ça à distance. Bonne Bonne à bientôt. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, merci. Non, on ne pleurera pas.

Notre prochain concert, nous avions cette fois rendez-vous à Calais avec trois orchestres à l'école de Melé. Ça, c'est ce qui permet de jouer juste. Mais non, c'est une batterie. Ça serait facile, hein C'est pour, pour le micro

c'est le micro qui est accroché là, comme ça, tout est, tu vois, tout j'ai pas les fils qui se baladent. Comme ça qu a de mais, mais oui, mais vous est, on est tous sonorisés, parce que c'est tellement grand... Julien, tu m'entends Julien, Ouais, je t'entends. Ça va pour toi Ouais, ça va, ça prend prendre.

Cool. Bravo, tout Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je parle souvent à mon violoncelle. <rire> Mais il répond. Très gentil avec <rire> moi.

Trois écoles, euh, Pierre-Marie Fontaine à la Direction et on interprète orchestre à l'école, le blues. Voilà. Oh yeah Ah, mais c'est top Tu sais ce que tu me fais Quand je fais l'annonce, tu me fais un petit... Euh... OK Ça sera vachement plus sympa. Fais-moi des petits impros quand je fais les annonces. Je t'engage sur la tournée. T'es libre

Allez, bravo, bravo voilà. à tous. Voilà. Donc là, c'est votre premier grand concert tous ensemble. Waouh On a vu la première fois vendredi. Non. Si la première répétition tous ensemble, c'était vendredi. vendredi matin. Ah non, mais là, je suis vraiment bluffé. Mais vous avez répété quand même dans le... séparément. Séparément. Dior... Et la première fois les trois orchestres vendredi. Bah ben voilà, trois répétitions. Trois répétitions, comme les pros. Voilà. <rire>

Oh, vous avez choisi cet instrument et pas un autre. Mes parents m'ont donné un violon quand j'avais 4 ans et demi, et j'ai pas aimé. Et j'en ai joué très peu, et tu vois, je m'en souviens même pas. En fait, c'est mes parents qui m'ont raconté l'histoire. Et donc après, ils m'ont donné un violoncelle. Et violoncelle, tout de suite, j'ai ressenti que c'était mon instrument. Tu vois, ça s'explique pas parfois. En... Je ne sais pas pourquoi j'aimais pas le violon, mais j'ai pas aimé. J'avais je... pas envie d'en jouer, alors que le violoncelle, tu vois, dès que je l'ai eu, je, faisais... je passais du temps dessus, je m'amusais.

J'avais envie. Mais après, c'est personnel. Chacun, on a tous une histoire différente à raconter avec son instrument. C'est toi qui trouves ton instrument, mais c'est lui qui te trouve aussi. L'instrument qui te convient, que vous trouvez joli, vous aimez le son. Ce qu'on vit avec vous, c'est incroyable. Parce que pour vous, c'est le premier concert, vous êtes sur scène, c'est plein d'émotions, mais pour nous aussi, hein, de jouer avec vous, pour nous tous, c'est euh, très émouvant.

Quand vous aurez fini orchestre à l'école, arrêtez pas la musique, continuez. Même si c'est juste pour vous, le week-end, ou... c'est important. C'est un, un privilège, hein. c'est un cadeau de savoir jouer d'un instrument. Plein de gens qui aimeraient savoir jouer et qui n'ont pas eu la chance quand ils avaient vos âges, vous avez une chance folle. Des professeurs qui sont là pour vous, c'est beaucoup de chance. Vous comprendrez plus tard, mais lâchez pas vos instruments. C'est bien, c'est important de faire de la musique. Et c'est bien, bien pas seulement pour la musique

mais c'est aussi ce que vous vivez tous ensemble. Ça, c'est très très fort. Ça, c'est des souvenirs que vous n'oublierez jamais. Hein.

Après leur concert avec Orchestre à l'école, Emile et Kim devaient jouer à nouveau en soliste une série de pièces classiques en duo ou en solo et ils avaient bien sûr décidé de terminer leur programme par une improvisation de jazz.

Allez, amusez-vous. Yes. Merci Gauthier.

Bravo Ouais, bravo, bravo, merci beaucoup. Bravo, Gauthier. C'était ouais, bah, vraiment, vraiment, doré, vraiment, euh, vraiment magnifique. Dedans, là. Ouais, et puis euh, on a bien profité aussi tous les deux. On a fait ce qu'on avait aussi. envie de faire. Incroyable. <musique>

Depuis leur rencontre sur la tournée Un été en France, Kim et Emile continuent de partager avec le public leur passion pour l'improvisation et le bonheur d'être à nouveau ensemble.

Comportamento ta mento gianti musecala eu mesmo mentido de vargo